Good morning, allez, il y a une étude de la les lunis va mordre, chaye ben israq, vifanid, vora bat ester, et bracha bat bien Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de contactez les communauté éternelle. Nous étudions la sécrétive à mot par écrit d'Alef Mishna Dalet. Haisha, chinitarev, vlada, vivlad, kalata. Il dit l'ouata, arovot, vena, sunashim, va metu. Bene, akala, kholtin, vlomi, abmin. Je vous sapek, et chata, vive, ou bene, azkena, o kholtin, o, meyab, je vous achiv, et Je vous On continue la Mishnah, le sujet des Sfekot. On a un péric entier avec plein de Sfekot, d'enfants de, qui se sont mélangés, avec à présent une configuration spéciale. C'est que Aisha Shintare Vlada Bivlad Kalata Il y a une femme qui est partie accoucher. Elle était toute contente d'avoir les contractions en même temps que sa belle fille. Elles se sont retrouvées ensemble dans la chambre d'hôtel, dans la chambre d'hôpital. Elles ont tous été accouché de deux garçons, mais le problème c'est que quoi, on ne sait plus qui est le fils de qui. La grande joie c'est devenu la grande zut, si on peut dire. Pourquoi? Parce que maintenant, ça va faire un grand, grand, grand problème. Bon, on se retrouve maintenant, on a maintenant, il y a donc la, comment on va les appeler La belle-mère et la, et la, et la belle-fille. Elles ont eu chacun leur garçon. Maintenant, ils sont mélangés, on ne sait pas qui est le fils de qui. Alors, regardez la configuration. On va, on va d'abord bien insister sur la configuration, la problématique et les solutions. D'accord Il y a... Maintenant, bon, on va sortir de l'hôpital, on va en donner un à chacun. On va essayer d'estimer plus ou moins qui est le fils de qui. Mais on est assez limité et donc chacune va en élever un en supposant que peut-être qu'on est en train d'élever son petit-fils ou son beau-frère vous avez compris d'accord soit c'est le fils de chacun ou soit elles, elles les ont inversées donc la grand-mère est en train d'élever son petit-fils et sa belle-fille est en train d'élever son beau-frère parce que c'est en fait le frère de son mari ça maintenant ça va nous prendre ensuite quelques difficultés lorsque lorsqu'ils vont mourir pour le hiboum. soit eux ou soit les autres frères naturel, enfin les pseudo-frères en tout cas, qui, de la, la grand-mère, et du petit-fils. Que quoi Que... Alors là, là, maintenant, voilà, ça c'est le cas. Maintenant, deux alakotes de importantes à connaître. Par rapport dans les, dans les interdits de les relations d'inceste, alors je n'ai pas le droit de me marier avec la femme de mon oncle, c'est-à-dire la femme du frère de mon père. C'est un cas d'inceste Tandis que mon oncle a le droit de se marier avec ma femme. Si le tour divorce, mon oncle a le droit de se marier avec ma femme. Mon, beau, mon père n'a pas le droit de se marier avec ma femme. C'est ça brûle. C'est interdit même si on divorce, même si l'enfant y meurt, même si. Mais par contre, l'oncle, alors là on se retrouve avec une situation spéciale, que moi je j'ai pas le droit de prendre la femme de mon oncle, mais mon oncle a le droit de prendre ma femme. Selon ce principe, ça va influencer énormément dans notre alha, dans notre, dans notre cas de, de du petit fils qui s'est euh, mélangé avec le fils. On ne sait pas qui est qui, donc dans le doute, on va être marmir surtout. Et en fait, lorsqu'on va se retrouver dans une situation de y -boom, alors, le, les petits-enfants, en fait, imaginez que cette femme-là, la, la belle-fille, elle a eu d'autres garçons. Imaginez donc le cas, d'accord, le cas, vous imaginez bien, qu'on va parler, qu'il y a eu après les deux qui sont morts, en même temps, chacun avait une femme, et la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ces femmes Regardez la problématique. Les, petits, les autres petits-enfants, les autres enfants de la belle-fille, ne pourront en aucun cas faire le y-boom à. Ah aux femmes, d'aucune d'entre eux, parce que dans le doute, c'est chacune des femmes, elle est peut-être la femme de son oncle, la femme du frère de son père, parce que peut-être qu'en réalité, mais donc, comment il va faire le hiboum Peut-être qu'il s'est trompé, il est parti prendre la femme du frère du père, et donc, c'est un cas dans ça, c'est de rôner 500 enfants la En revanche, les enfants de la, la grand-mère, d'accord, eux, ils pourront faire le hiboum, c'est-à-dire, il faudra d'abord Faire une khalitsa à l'une, et après ils pourront faire le hiboum à l'autre. Mais pourquoi ils pourront faire le hiboum C'est très simple. Parce que de deux choses l'une, on parle d'une femme qui a de toute façon fait la khalitsa avec le petit-fils. Ok Une fois qu'elle a en fait la khalitsa avec le petit-fils, donc elle va dire Mais écoute, moi de deux choses l'une, soit c'est la femme de mon frère, je fais le hiboum, soit ce n'est pas la femme de mon frère, dans ce cas-là, c'est la femme de mon neveu, elle a déjà eu la khalitsa, j'ai le droit de me marier avec elle. Ça, c'est la configuration d'abord où eux-mêmes sont morts. Et inversement aussi, lorsqu'il va y avoir maintenant les autres frères, d'accord, que eux vont mourir et qu'ils n'auront pas d'enfants, eh bien, est-ce que eux pourront faire le hiboum, alors on aura la même, la même, euh, la même problématique. C'est-à-dire, les enfants de la, de la belle-fille, on pourra leur faire le hiboum dans le doute, il faudra juste résoudre le problème de ça. on fera le khalisa une et le hiboum dans l'autre. On pourra faire le hiboum pourquoi Pour la simple raison que. Il va nous dire de deux choses. Soit c'est ma belle-sœur, soit c'est ma. Soit c'est ma belle-sœur, soit c'est la... la femme de.. La... c'est la, la, la, la femme de mon neveu, okay. que j'ai le droit de la prendre. D'accord Par contre, on ne pourra pas faire le hiboum e aucun inverse. D'accord J'ai un peu perdu le fil de pendant que je parlais, mais en tout cas, c'est pas bon, grave, on va faire tout dans les mots, vous allez tout trouver Aïcha J'ai une et Vladabelo ad Maintenant, on trace, on fait très vite la Mishnah, ça va être très simple. Aïcha J'ai intarév et ad kalata la femme qui a eu son fils, qui s'est mélangé avec le fils de Sakala. ensuite les mélanges, les deux garçons ont grandi. Ils ont marié, ils ont marié des femmes. Et ensuite ils sont morts. Alors, les enfants de la Kala, de la belle-fille, ils devront nécessairement faire la Khalissa et en aucun cas le hiboum. Pourquoi Chou Parce que c'est dans cette femme-là, on ne sait pas, est-ce qu'elle est la femme du frère, mais donc elle a mis à l'hibou, ou bien la femme du frère ou du père, et dans ce cas-là, c'est très grave, c'est un accès. Et par contre, les enfants de la zkena, les enfants de la grand-mère, eux, eux pourront, ils pourront faire soit la khalitza, soit l'hibou, parce qu'il va nous dire, écoute, chou safèque et chatachiv, ben parce que de deux choses l'une, soit c'est la femme de mon frère, j'ai le droit de, marier de faire le hibou, ou soit c'est pas la femme de mon frère, dans ce cas-là, c'est la femme de mon neveu et j'ai aussi le droit de me marier avec elle. Ok Qu'inverse, met toi Kcherim, maintenant, c'est les autres frères qu'on appelle Kcherim, c'est parce que les autres ils sont pas saouls, c'est que c'est ceux qui sont bien définis. On parle que c'est plus maintenant les enfants douteux qui sont morts, mais c'est les autres qui sont morts. Les autres, c'est-à-dire les frères. Alors qu'est-ce qu'on fera alors, par rapport à Bnet, à Ta'arovot, si toutefois, c'est les enfants de la grand-mère qui sont morts, les enfants de la Ta'arovet, c'est-à-dire les frères mélangés là, qui, alors ils pourront faire la, khal, la khalitza, mais sûrement pas le hiboum, parce que lorsqu'on en a un qui va vouloir faire le boom, on va dire hey, « peut-être que tu es le, le petit-fils ». Et dans ce cas-là, tu vas oser te marier avec ta tante, la femme de ton frère, interdit. Par contre, « fait que Shetachi vive, parce qu'on a un doute, est-ce que c'est la femme de son frère ou la femme du frère de son père Par contre, « Akala, si toutefois, il y avait la, la belle-fille elle avait encore un autre frère, un autre enfant, que lui, il est mort sans enfant. Alors dans ce cas-là, les deux, dans le doute, ils pourront marier la femme comment Il faudra que « Echad se vechad L'un premier commencera par lui faire la khalitza. Il va dire comme ça de deux choses l'une. Soit c'est ma belle-sœur, et au lieu de faire le Yiboum, je vais faire cette khalitza. Une fois que je fais Khalitza maintenant, bon, l'autre, donc il s'avère que c'est mon oncle, il pourra la prendre. Et au pire, c'était ma nièce, donc la khalisa que j'ai fait, c'est ça sert à rien. Et dans ce cas-là, l'autre, c'est lui le frère naturel, et il pourra faire la mise à de Yiboum. Ok C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatslachakoltou,